Oh, des zombies partout! Oh, oh, des zombies! Oh mince, oh, ça filme! Ah, bon, <rire> salut, personne non binaire, monsieur, madame, qui que tu sois, quel âge as-tu, euh, d'où viens-tu? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, un sujet polémique. Un sujet sensible euh, c'est ce sujet en l'occurrence c'est le jeu de rôle sans mj alors le jeu de rôle sans mj euh... mais qu'est ce coûte qu'est ce saco, que saco euh... alors il faut que tu saches grosso modo qu'il y a un petit peu plusieurs sortes de jeux et de sens, cette lumière qui sert à rien il euh, y a un peu plusieurs sortes de, de, jeux, ouais. de, rôle, euh, de jeux de rôle sans MJ, euh, mais je vais d'abord demander l'avis d'un expert en la personne de Bois. Bois, bois. Euh, bois, est-ce que tu bois. peux... Attends, te... Mont -mont montre-toi mon montre l'écran. Est-ce que tu peux me dire euh, comment on fait pour jouer à un jeu de rôle sans MJ On t'écoute. Bois. Bois. Bois. Bois. Voilà, bah, bah, voilà. Bah, euh, Victor, est-ce que, euh, est que tu peux, traduire ce qu'il a dit Pas, hein bah, pas besoin d'en créer. un.. il euh, y, ont fait, y a en a qui, plein dans le commerce. Et il faut, euh, mmh. on a juste à en chercher, chez un pour, euh, pour, en faire un. Ah d'accord. Oui, <iała> et... tu as raison, il faut, il faut fait, il faut faire marcher l'économie du jeu de rôle qui est vacillante donc euh, arrêtez de créer vos propres jeux euh, jouer au jeu du commerce et surtout acheter des jeux chers, euh, de préférence euh, en souscription, hein, c'est important parce qu'il faut aussi faire vivre les Game on Tabletop et tout tous ces acteurs euh, euh, absolument philanthropes euh, du monde du jeu de rôle euh, ok alors euh, avant donc, je vais te définir un tout petit peu le jeu euh, le jeu sans MJ, en fait surtout pour te dire qu'il y a un peu deux sortes, il y a vraiment le jeu sans MJ, sans MJ, c'est-à-dire que vraiment, on ne peut pas définir qu'il y a un MJ jamais. C'est vraiment totalement anarchique. Euh, et il y a aussi euh, les jeux à MJ tournant. C'est d'ailleurs la plupart, si tu regardes bien, c'est un peu la plupart des jeux euh, étiquetés sans MJ qu'on va voir. Les jeux à MJ tournant, en fait, c'est-à-dire que chacun son tour. Euh, L'une des joueuses endosse le rôle de MJ et donc va, va incarner euh, le décor. Les figurants mettent en place l'intrigue. Alors, dans les deux cas, en fait, euh, souvent, ce qu'il y a dans un jeu sans MJ, qu'il n'y a pas forcément dans un jeu avec MJ, qu'il euh, pourrait y en avoir, moi j'appelle ça carrément de mes vœux, c'est qu'il il y a euh, un émulateur de ouah. MJ dans les jeux sans MJ. Ouah. Oh, j'entends les bobos qui s'expriment, ils sont trop mignons. Euh, hop, les petits bobos, ils vont peut-être passer. Je, je les attends, je les attends. Et euh, en fait, tu dois savoir que donc, euh, cet émulateur de MJ, en fait, euh, il aide à la gestion du décor et des figurants. Alors, attends, je vais te poser une question tout de suite. Tu dois savoir que euh, dans la plupart des jeux sans MJ, en fait, on va surtout jouer pour l'histoire. Alors, petit bois, qu'est-ce que ça veut dire, jouer pour l'histoire Ok, Victor, est-ce que tu peux me traduire parce que j'ai n'ai pas compris euh, le boba Attends, il faut aller trouver Internet, ça avant de faire euh, euh, ça, il faut faire euh, la la la. Il faut euh, il faut faire faire euh, euh, trouver la... Internet, C'est c'est tout. C'est c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ah d'accord. Bon euh, ouais, grosso modo, il t'explique euh, jouer pour l'histoire. Bah, va voir sur internet ce que ça signifie. Hein. Euh, je veux dire, on n'est pas ta nounou. Va, la prochaine fois, Victor, on va bosser un peu plus sur ton script. <rire> bon. Euh, alors, pour aller plus loin, il faut quand même, il est largement temps que je te parle euh, du sponsor de cette vidéo. Cette vidéo, elle est sponsorisée par les produits Tripier. C'est-à-dire. Est-ce euh, que tu aimes les produits Tripier Bobo, bah, bah, quoi est-ce que tu aimes les produits tripiers Les abats le, le Tout... Comment Il y a plein de... La, la Est-ce que tu aimes manger de la cervelle euh, Des tripes euh, Des gencives de porc Bon, il n'aime pas ça. Et nous, si tu veux, nous, les vrais mecs... Ça fait bien longtemps qu'on fait qu le barbecue, on a arrêté parce que c'est vraiment pas assez viril. Nous, les vrais hommes, quand on euh, joue à nos tables 100% masculin. On mange des produits tripiers et bien sûr, sans oublier euh, leurs compagnons euh, ben, de, sans péternel, les abats. Donc, euh, non, non, bon, bon, là, je suis occupé puisque là, j'explique le menu de nos tables de jeux de rôle. Si tu veux, euh, donc, euh, nous, à nos parties de Warhammer 40000, euh, eh bien, euh, c'est au menu, c'est euh, euh, langue de bœuf, euh, riz de, beau, riz de beau, euh, voilà, euh, comment on pense de brebis farcies, euh, trip à la mode de camp. Euh, voilà, ça, c'est vraiment le, le jeu de rôle des vrais mecs, hein, grosso modo, quoi. Et puis, bon, bah, ce qui se passe quand on est là, en train de, en train de jouer, dans cette atmosphère de, de sueur virile et tout, on se regarde les uns les autres, et puis, tu vois, là, tu fais un petit, oh, un, petit bout de, un petit bout de trip, là, qui, euh, qui pend de la bouche. Attends, attends, je vais te le... Je vais te l'enlever. Qu'est-ce qui nous arrive Qu'est-ce qui nous arrive Oh, je m'égare, je m'égare totalement. Euh, donc euh, voilà, n'oubliez pas les produits tripiers avec leur slogan si facile à retenir. Les produits tripiers sont nos amis pour la vie. Non. Bon, on va reprendre parce que là je suis en train d'exploser le chrono avec mes bêtises. Je vais reprendre donc sur le jeu rôle 100 MJ. Donc, euh, quand tu joues euh, à, à un jeu sans MJ, bah, c'est la dernière question, parce qu'après, je veux vraiment péter le chrono, d'accord euh, Alors, bon, dis-moi, dis-moi, Boba, est-ce que tu as envie de jouer à un jeu de rôle sans MJ Victor, tu peux, tu peux traduire Et c'est la dernière question, parce qu'après, je vais, je vais plus avoir le temps pour ma vidéo. Et, euh, bah, je, je sais pas, c est, c est, c est, tu peux choisir comme tu veux, yuki Ah, super. De toute façon, Victor, euh, Victor avec MJ, sur MJ, MJ tournant. Euh, on, fait, on fait plutôt du MJ tournant avec Victor, souvent. C'est que ça, euh, Quand on joue, on sait jamais trop c'est qui, le MJ au final. Donc, euh... non, non, Victor, euh, là, il faut vraiment que, que, que je finisse. Il y a déjà 8 minutes, je à peine commencer le sujet. Cette vidéo, c'est du total what the fuck. Bon, c'est pas grave. Donc, euh, quand, tu, euh, quand tu joues euh, au jeu de rôle sans MJ, tu dois estimer, en fait, euh, quelle sphère d'influence tu acceptes d'avoir autour de ton perso. C'est-à-dire, est-ce que tu veux gérer que ton perso Est-ce que tu es prêt à gérer euh des choses comme l'historique de ton perso, tes relations avec les PNJ, aller vraiment jusqu'à gérer le décor et le figurant, J'ai une invasion de bois sur l'écran. C'est vraiment, ça devient vraiment le chaos cette cette vidéo. Il euh, y a quelques exceptions prêtes euh, comme euh, les euh, les euh, comment euh, les, les jeux descendants de l'arène où euh, on en fait on gère pas vraiment de PNJ ou plutôt enfin euh, c'est c'est euh, euh, le côté MJ vraiment très effacé, où il y a un jeu comme euh, un de mes jeux qui s'appelle Les Cent, où il y a vraiment, là c'est officiel, il n'y a aucun PNJ. En fait, ce qui compte, c'est les PJ et leur relation entre eux. Quoi. Mais si, euh, si tu n'es pas à l'aise avec le fait d'incarner le décor ou le figurant, ou en tout cas, si tu ne veux pas le faire tout le temps, et surtout si tu ne veux pas te donner la réplique à toi-même, tu sais, jouer un peu euh, les chaussettes. Eh bien, tu peux demander à quelqu'un d'autre à la table euh, d'incarner en fait, euh, le décor et les figurants pour toi. Alors, il y a des notions, des façons de jouer qui sont vraiment, bon, je les trouve déjà importantes si tu veux dans le jeu avec MJ, mais elles me paraissent sur-importantes dans le jeu sans MJ, c'est euh, de jouer l'impact de ce que font les autres, de jouer au service de la table et pas uniquement au service de ton personnage. Euh, ce qui fonctionne très très bien dans le jeu sans MJ, c'est de faire du, du drama, puisque je, en fait, ce qui est plus facile à gérer en sans MJ, c'est quand même les relations avec les PJ. Donc le drama, ça fonctionne très bien. Et, euh, et puis bon bah, il faut avoir un bon sens de l'impro, c'est vraiment exacerbé dans le jeu sans MJ. Donc ce que tu dois retenir euh, encore plus que dans le jeu sans, le jeu avec MJ, je dirais. Euh, c'est que dans Juste jeu sur un es vraiment co-responsable de la réussite de la partie, euh, tu co-responsable de la répartition du temps de parole, mais surtout, faut pas non plus oublier de t'amuser, euh, et pense à faire progresser l'arc narratif de ton personnage, euh, bah parce que si tu le, si tu le fais pas, euh, eh euh, peut-être que les autres le feront pas à ta place. Donc... Euh, Pense à être responsable de la progression de, de ton personnage, de son arc narratif, notamment. Et enfin, euh, bah, appuie-toi sur les règles, elles vont t'aider, hein, parce que des fois, un, si tu veux pas faire écran bleu dans le jeu sans MJ, je mj il vaut mieux s'appuyer massivement sur les règles. Cependant, ce n'est pas la peine de, de viser ce que j'appelle le bingo des mécaniques, c'est-à-dire ah, il faut absolument que j'utilise toutes les mécaniques, toutes les règles, que je respecte tout le temps les règles by the book. Il y a un moment, si euh, la narration te vient de façon fluide, euh, tu, tu peux oublier un petit peu les règles, quoi. Ne cherche pas le bingo des mécaniques si ça ne fait que rajouter de la lourdeur. Euh, Victor, tu montes ton, ta petite main pour dire au revoir aux gens, comme ça, là Attends, là, on va... tu montes ta petite main, pas ta tête <rire> Voilà, je vous fais des bisous d'amour. Euh, et comme d'habitude, euh, on n'oublie pas de mettre la cloche, de s'abonner et de s'aimer